Sœur du mat dans la bagnole, y'a plus de thunes pour une nourrice Les cernes de madaron et des paquets de prospectus C'était pas pire que l'école et ses pots de vache d'institutrice Les heures de coin, les heures d'école et quelques claques en bonus Immobile, silencieux, concentré et impuissant Devenir docile ou vicieux, c'est le seul choix qu'on laisse aux enfants Avant le taf ou la zonzon, le premier a failli tuer mon père L'autre me privait de mon tonton, on faisait du rap épistolaire Casse-piche, c'est l'orientation, moi je rêvais que d'artistique Pour l'épreuve, pas question, il me restait plus que me calculer pas sûrement grâce à mon taux de mélanine dans ma zone y'a que dalle donc tous les soirs on se met la mine intérim formation pour pouvoir changer d'air des cheveux coup de pression perfide, c'est sur ma meuf que je les ricoche Plus me fout le démon Alors j'en les doses dans le verre Et je ruine les suicides Les enveurs d'os qui frappent mes proches Hot oh, prolo on se jalouse, En bruit toujours plus dangereuse On s'enfonce dans nos lous Pendant que la bourgeoisie qui fleureuse Je crois bien qu'il y a comme une grosse douille Je crois bien que je me trompe des nuits Étudier ça me fout la trouille, Mais je dois comprendre ce qui me nuit La fac avec ses stands et ses tracts. Apprendre la lutte, défense et contre-attaque. Jour et nuit, j'assimile la théorie, puis je passe à l'acte. Ma conviction s'accroît à chaque coup de matraque, à chaque garde à vue, à chaque condamnation. Il laisse nos potes cramer dans ses cellules, donc bas l'état-nation. On aurait pu grandir, libérer, réaliser nos envies. Mais le capital nous bride, moi j'appelle ça du vol de vie. Et encore j'ai des papiers, et encore j'ai un logement. Si j'étais pas un mec, si j'imagine même pas le traitement. Tant des passeports, tant qu'il y aura des y aura les salaires, nos vies seront la première seconde à la dernière. On aurait pu grandir, prêts et réaliser nos envies. Mais le capital nous prive, moi j'appelle ça du vol de vie. Combien de vies brisées sur l'hôtel numéraire? T'aliénantes la fleur d'illusions de paradis, paradis, paradis. 6h du soir dans le y a pas de thune pour un appart. Entre récupé chaud, me remplis le ventre. Et Mirette, à la belle étoile dans le et des freins d'une gourde et quelques cartes. Coup de pied en guise de bonjour, viré par le garde champêtre. Ni téléphone, ni CB, y a que mes baskets qui laissent des traces. Au bout du stop et des sentiers, Je propose mon aide partout où je passe Mais méfiante, et la France, et certaines de ces nuits sont rudes. À croire que l'indépendance ne mène qu'à la solitude. Ici, j'ai que deux options, pauvreté, répression. Après mes réflexions, je comprends que j'ai qu'une seule solution. Rejoindre une révolution, oser le choix de la migration, alors je m'installe en seconde classe, direction le Chapas. j'oublierai jamais les compasses qui m'ont formé et accueilli. J'ai vu des choses bien plus badass que Galeano entrehis, altérité pure, on s'embête quand faut tout apprendre, quand chaque geste est obscur, qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Un an à me rendre utile à tenter de faire mon trou. Pas de doigt de conclure un deal, il a fallu qu'une attaque cache tu Dur après tant d'efforts de rien récolter au bout Mais ça m'a rendu plus fort, je suis rentré terres de fous Derrière mon palier caté sous ma casquette Mes verts trouvent leur identité, je perçois le concept Mettre toute mon expérience militante et perso dans le son Ainsi c'est fait ma naissance, je débarque dans tes caissons J'ai feinté la précarité, l'exploitation, la corruption, l'addiction, la dépression, la perversion, la détraction Jour ils nous couperont les ailes mais on reprendra notre envol Nos vies resteront rebelles peu importe combien il les vole Heureusement chez la famille, heureusement chez les amis Si j'avais pas l'entourage J'imagine même pas la folie qui m'aurait emparé